On se retourne pour la photo des produits à petit prix BioGar en Conseil bon, Non, parce qu'avec BioGar en Conseil, pour les petits prix, il n'y a pas photo. BioGar <rire> Bio en Conseil, les produits sans ordonnance à petit prix pour les mots du quotidien. C'est plus malin quand on paye moins.